Je suis Aurore, coach en orthographe. Hey, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Alors aujourd'hui, dans ouais. ma petite leçon, l'expression fautive, malgré que. Ah, vous avez une jolie voix, vous hein Vous voyez faire de la radio hein Ah bon vous Ah vous oui Ah, bah moi je suis un grand fan de ce média, hein. je l'écoute tous les matins. D'ailleurs, j'aurais été un bon animateur radio. Hein. Ouais. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Surenne. Oui, oui, oui. Alors, <rire> oui. l'expression malgré que n'est pas du tout correcte. Hein, grand voilà. jeu concours des auditeurs, l'expression est-elle correcte Jean-Jacques, nous allons avancer sur la leçon si vous le voulez bien. Stop encore, si vous voulez que or continue sa leçon, Jean-Jacques, vous allez fermer votre bouche, oui Alors, l'expression « malgré que » n'est pas correcte. Nous utilisons soit « malgré » plus un nom, soit « bien que » plus un sujet et un verbe au subjonctif. Exemple, malgré son manque évident de talent pour la radio, Jean-Jacques persiste. Ou Bien qu'il n'ait aucun talent visiblement pour la radio, Jean-Jacques se prend pour une star. Vous voyez, malgré plus nom, bien que plus... Vous compris la leçon Jean-Jacques J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Qu Qu'est-ce qu que vous faites Jean-Jacques J'ai rendu l'antenne. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que si tout passe là. les amours aussi fassent. Bienvenue sur Radio Surène, il est 8h, réveillez-vous les petits loups Bon sang, vous allez vous la fermer, oui